j'entends SPAC, ça me donne envie de me Marine SPAC Cette jeune dessinatrice de bande dessinée qui nous régale par ses aventures. La dernière en date, une des dernières en date, le masculinisme. Euh, publié sur son blog dansmontiroir.wordpress.com le 23 octobre 2018. Vous avez été plus de 1500 à réclamer sur la suite du commentaire composé que je vous avais proposé. Euh, deux choses avant, avant de commencer. La première m'a m'a complètement scié. Je l'ai partagé avec vous d'ailleurs sur Twitter euh, ce matin même. Eh bien, figurez-vous que Marine a suivi au moins partiellement les mêmes études que moi, effectivement, Marine Spack est passée par le Centre de Sociologie des organisations de Sciences Po. Alors ça m'a littéralement laissé sans voix, donc je ne sais pas ce qui a bugué au niveau de ce centre. Euh, alors soit le niveau a beaucoup baissé, euh, soit on parle pas du même, soit euh, je ne sais pas. Voilà, donc si des représentants du centre de sociologie des organisations de Sciences Po Paris euh, peuvent euh, se rapprocher de moi et m'exposer un petit peu la nature et le programme des cours actuels, j'aimerais comprendre comment cela peut déboucher sur un gallimacias mental tel que celui présent dans le cerveau de Marine. Deuxième petite chose que je voulais vous dire avant de commencer, le, les offres de Noël. Je suis Nono, le petit robot. 15-25 décembre, nono double les remises, c'est le meilleur moment de l'année pour profiter de mon travail payant. Il ne vous reste plus que 7 jours pour ce faire, tout cela s'arrête le 25 décembre à minuit. Pas vous répéter de vous abonner, ça vous le savez déjà. Profitez-en d'ailleurs pour vérifier si c'était bien le cas. Si vous, si vous ne l'étiez pas encore abonné à cette chaîne, cliquez sur abonner et sur la cloche. Donc la troisième chose c'est que euh, il me semble opportun de le faire aujourd'hui, puisque nous avons parlé d'une bande dessinée. Il me semble opportun, disais-je, de vous informer que je suis à la recherche également d'un dessinateur ou d'une dessinatrice car j'ai également un projet de bande dessinée. Voilà qu'il ou elle me contacte, ce n'est pas très difficile de trouver, mes les adresses permettant de me contacter, et je lui exposerai le projet plus en détail. Si la sonorité du terme nous invite à le penser proche du féminisme, les masculinistes... Alors, qu'est-ce qui est « le » dans la phrase Parce que... Si tu utilises Marine le pronom le à le penser proche du féminisme, il faut. Alors c'est pas grave de le désigner par un pronom l'objet de ta phrase, mais par contre à un moment il faut nous expliquer qu'est-ce qu'est l'objet parce que tu peux pas dire nous invite à le penser proche du féminisme sans nous dire ensuite ce qui est le. Ensuite tu continues par les masculinistes. Il aurait fallu que tu dises si le, la sonorité du terme nous invite à les penser proches des féministes, les masculinistes ou à le penser, proche de ta ta, ta ta le masculinisme. Mais tu ne peux pas écrire à le penser les, hein, tu vois La grammaire, c'est une forme de logique également. Les masculinistes ne luttent pas vraiment pour euh, l'égalité. Donc là, euh, le dessin, euh, c'est un petit peu, comme vous savez, cette, cette, ce sommet euh, que tous les instagrammeurs et les instagrammeuses du monde, sur lequel tous les instagrammeurs rêvent de se faire prendre en photo de derrière, et en réalité, quand on dézoome, hein, on voit une file de blaireaux en train de patienter béatement euh, tous les uns derrière les autres. Hein. C'est l'industrie, c'est le, le capitalisme de la séduction de la photo, comme aurait dit qui. Euh, euh, mais plutôt pour protéger les privilèges masculins. Ah oui, alors ça c'est la, la suite du package de combat, du package sémantique et dialectique de la féministe radicale. Donc il y a dans, dans ce package, il y a la sororité, il y a les privilèges, il y a la, le, les genres, la construction, le behaviorisme, etc. Donc là, il s'agit des fameux privilèges que tout est toute étude sérieuse dément, car en réalité, je l'ai déjà démontré écrit, à l'écrit et à l'oral, je vous mettrai les liens dans le coin ici dessous, qu'il est beaucoup plus difficile d'être un homme qu'une femme, eu égard notamment au fait que la justice, par exemple, nous discrédite alors qu'elle accrédite beaucoup plus la parole des femmes. Si vous commettez un crime, un homicide, un délit, vous êtes plus sévèrement pénalement puni. Si vous êtes un homme, euh, la garde des enfants, on n'en parle pas car c'était l'objet de la première euh, partie de cette vidéo et j'ai d'ailleurs démontré, je pense, une certaine honnêteté en intellectuelle en me montrant partiellement d'accord avec toi, euh, Marine Spack. Yes, Mr. Yes, sir. Beat it. Thank you. Donc les privilèges masculins que tu ne prends pas la peine de mentionner, euh, moi je te démontre qu'en réalité euh, vous échappez à tout ce que la vie a de plus exténuant euh, physiquement, hein, les femmes, et c'est la raison pour laquelle vous vivez plus longtemps, c'est pas parce que vous êtes plus robuste, mais c'est simplement parce que l'ensemble des travaux euh, lourds et slash ou euh, dangereux et slash ou toxiques, eh bien ne vous incombe pas. Voilà. Et puis euh, élever les enfants et changer les couches, bon, euh, il m'a été donné de constater que ça sentait parfois pas très bon mais la matière qui ne sent pas très bon n'est pas euh, toxique, hein. ce n'est pas non plus une mine de charbon. Quoi. Un homme serait en train de commettre l'homicide en poussant une femme dans le vide et cette femme serait, on le lit sur son visage, frappée d'incompréhension. C'est-à-dire qu'elle n'a strictement aucune idée, hein. elle est complètement clouless, comme diraient nos cousins anglophones, Devant, devant ce qui se passe. Car effectivement, euh, dans les cas d'agression, de violence, de répression, de coercition physique des hommes sur les femmes, elles n'ont elles toujours aucun indice, aucune idée. Et c'est ce visage, comme ça, dénué de toute explication logique, qui leur permet ensuite de dire que c'est une violence gratuite. Hein, C'est-à-dire de s'exonérer, hein, de s'extirper, de s'exfiltrer volontairement de toute chaîne causale. Dans ses formes les plus extrêmes, le masculinisme est un mouvement très violent. Ah oui alors là, c'est là qu'elle qu décolle complètement hein. euh, tout ceci n'était que euh, les bougies de Marine Spa <tousse> qui se préchauffaient maintenant le moteur est chaud, l'huile et les bougies sont à température le masculinisme est un mouvement très violent donc toujours sans, sans, prendre, sans prendre soin hein, ce qui est parfaitement incompatible avec la formation intellectuelle dont tu te réclames Marine donc moi je vais m'adresser à tes enseignants, je ne sais pas si nous avons le même âge ou pas, donc si tu as les mêmes enseignants que moi, mais manifestement il y a eu un problème au niveau de ton cursus, tu as sauté des cours, donc le masculinisme que tu ne définis pas, tu te permets non seulement de ne pas le définir, mais en plus de qualifier ce mouvement de très violent. Le, il a réellement causé la mort de nombreuses femmes et féministes. Quels exemples cites-tu, Marine Tu cites l'école polytechnique de Montréal, la tuerie d'Isla Vista, et l'attentat de Toronto. Euh, tu mentionnes également un homme du nom d'Eliot roger Alors, pardonne mon mansplaining en avance, Marine, mais cela n'a rien à voir avec un mouvement masculiniste qui serait le pendant du féminisme. Cela a à voir avec des jeunes garçons dont les hormones sont en folie et dont les tentatives de conquête des femmes ont été couronnées d'un succès. Voilà ce que cela témoigne. Elliot Roger et ses compagnons les incels forment un une c'est même pas une communauté mais passons à la limite le ne digressons pas et le débat n'est pas vraiment sur la sémantique du terme communauté car comme j'ai déjà expliqué dans un dans un séminaire qui s'appelait comprendre les hommes logique de h pur, on ne se lie pas par le manque, hein, c'est-à-dire e, une connivence qui est née du manque de quelque chose est une connivence de niveau faible, un petit peu comme il y a des signaux forts et des signaux faibles. Le, le, le niveau le plus faible de la connivence masculine est celle qui lie des gens privés de quelque chose, car du moment que l'objet, ou le sujet, en tout cas que l'objet de la conquête est, est chopé, est atteint, c'est une connivence qui se défait, donc c'est une connivence temporaire. Les incels, dont Elliot Roger est effectivement, tu as raison, un des euh, totems, Il représente ce mouvement d'hommes qui n'ont en commun que d'avoir échoué auprès des femmes. Donc ce ne sont pas des hommes qui revendiquent ou qui contestent des privilèges d'un côté ou de l'autre du miroir et du spectre, ce sont simplement des hommes qui, à un moment, ont les bourses trop pleines. Les incels ne sont soutenus par personne les incels sont les perdants, hein, de la même façon que. Euh, donc là, euh, concentre-toi. De la même façon qu'en économie, on parle d'infrastructure et en politique de suprastructure, il y a dans le capitalisme de la séduction les gagnants et les perdants, de la même façon qu'il y a sur les péages les perdants de la mondialisation en ce moment. La, la libéralisation du marché de la séduction entraîne cette, polar, cette polarisation sur un groupe d'hommes minoritaires réduit qui possèdent les codes, le capital symbolique et le capital économique leur permettant d'accéder à 80 ou 90% des femmes. Et par partition, s'il y a des gagnants, il y a des perdants, car c'est un jeu à somme nulle. Leur seule revendication, c'est d'expulser une haine, c'est-à-dire, c'est une, euh, une alliance cathartique leur permettant, par l'oralité et par la virtualité, de tenter de se décharger d'une haine qui est née de l'impossibilité de décharger leurs spermatozoïdes et leur euh, testostérone. Voilà. Donc les trois attentats que tu lis ont certains liens, mais ils n'ont comme plus grand dénominateur commun que de témoigner et d'accréditer la thèse selon laquelle l'accès aux femmes a été libéralisé et selon laquelle cette libéralisation donne lieu à une catégorie de perdants. Et ce type de drame est malheureusement amené à se, à se reproduire. Voilà, tant qu'il y aura des hommes qui n'auront pas accès aux femmes et qui auront par contre accès aux armes, mais encore une fois, tu leur attribues des vertus qu'ils n'ont qu jamais prétendu avoir. Les vrais misogynes, hein, d'ailleurs je possède le dictionnaire de la misogynie écrit par la délicieuse Agnès Michaud, dont sur lequel j'ai déjà fait une vidéo, la misogynie est un art et un plaisir de fin gourmet que ne peuvent s'autoriser que ceux qui ont les moyens de leur politique. Les trois exemples suscités n'ont pas les moyens d'être misogynes. Pour, pour être misogynes, il faut beaucoup d'expérience, beaucoup de mise en perspective, un, un minimum de culture et un minimum d'élocution et de second degré, c'est-à-dire de capacité à se décentrer. Si ces gens, si ces trois exemples avaient eu ces qualités, ils auraient eu accès aux femmes, car en plus, ils ne sont pas laids. Donc, euh, tu vois bien que tu te contredis de plus en plus et que la lecture de ta bande de dessinée en devient de plus en plus difficile, Marine elle a le champ libre sur Internet, où les contrôles sont quasi inexistants. Ben, c'est ça, ben, parle-en à Bibi et parle-en à tous mes confrères, dont les pages euh, Facebook sautent régulièrement, dont la chaîne YouTube a, a tenté d'être strikée, plutôt dont on a tenté de striker la chaîne YouTube. Hein. Coucou à mes consoeurs euh, youtubeuses euh, communautaires africaines. Cette vidéo, c'est une vidéo réponse à deux vidéos du sociologue Stéphane Edouard, et euh, c'est une vidéo raciste. Et nous sommes tous sous la menace de suspension, mais bien entendu, les contrôles sont, sont inexistants. Hein. Tout à fait. Le... Alors, elles ne seraient pas humaines, ce seraient des esclaves, il faudrait qu'elles cuisinent et qu'elles fassent le ménage, qu'elles écartent les cuisses, et il faudrait recommencer à les battre. Un imbroglio euh, d'injonctions et d'insultes que, personnellement, je ne lis pas et que je ne vois pas, sauf sous la plume de ce qu'on appelle des trolls, c'est-à-dire des, des comptes qui n'ont ni photo officielle, ni nom, ni prénom, et qui ne font que répandre la haine, mais il faut bien comprendre que les trolls s'attaquent à tout le monde. Les trolls sont le prurie de l'Internet tel qu'il est. Toute exposition publique a pour coup l'acrimonie omniprésente dans les commentaires de l'ensemble des réseaux sociaux. Voilà, euh, j'en suis l'objet, quiconque est public en est l'objet, à part quelques totem euh, injustement, selon moi, intouchable, c'est le prix de l'exposition et c'est le prix de la notoriété, Marine. You just me? Le centre de... le centre de surveillance de la pauvreté dans le sud Poverty Law Bon bref, on sait pas ce que c'est. Qui surveille les idéologies haineuses aux États-Unis, a même ajouté des groupes masculinistes à sa cartographie de la haine. Oui, alors là encore Marine, euh, si je peux me permettre, tu euh, continues toujours plus profond dans la confusion entre ces hommes qui provoquent verbalement les femmes car l'accès leur en est interdit et un, un pendant masculin au féminisme. Il n'y a pas de pendant masculin au féminisme, il n'y a pas de sororité typiquement masculine. L'instinct masculin et l'instinct de prédation et de conquête, cette prédation se fit-elle au détriment de, euh, de la possession de l'autre homme Les femmes ne sont pas dénuées d'agressivité. Elles ont une agressivité en général passive, indirecte et collective liée à leur instinct de possession, d'accumulation et de nidification. Les hommes ont en général une agressivité euh, conflictuelle directe et cette conflictualité directe les empêche de générer spontanément une sororité. Donc, pour cette raison-là, il n'y a pas de pendant masculin au féminisme. Donc, tu tentes maladroitement de faire ce que Christopher Lash appelait de la politique en désignant l'ennemi. Comme tu n'as pas de camp d'en face, car en réalité, l'ennemi de l'homme n'a jamais, jamais été les femmes. tu fabriquent artificiellement un camp d'en face en tissant de fils blancs entre eux des événements qui n'ont comme plus grand dénominateur commun que d'être l'expression d'une insatisfaction sexuelle. Les trois garçons suscités euh, descendants spirituels d'Eliot Roger n'ont jamais détesté les femmes et n'ont jamais formé à leur rencontre d'opinions condescendantes, rabaissantes ou discréditantes. Ces trois garçons n'ont comme point commun que d'en avoir été chassé, que d'en avoir été exclu, que de ne pas avoir bénéficié de leur faveur sexuelle. Si ces trois garçons s'étaient fait sucer un peu plus souvent, ils n'auraient jamais tué personne. Parce que les masculinistes considèrent les femmes et surtout les féministes comme responsables de leur malheur, on dirait une vieille rengaine. Oui, alors vous m'avez gentiment fait remarquer lors de, du premier épisode qu'effectivement, je n'avais pas reconnu David et Goliath. Eh bien, euh, autant pour moi, comme on dit, un point pour vous. Le David serait armé d'un euh, lance-pierre miniature contre un Goliath qui disposerait d'un boucli bouclier et d'une lance taille XL. Eh bien oui, c'est exactement... Alors là, c'est toujours là qu'on voit un petit peu le manque de logique aristotélicienne des femmes. C'est-à-dire qu'en fait, tu représentes exactement ce que tu es censé condamner. C'est-à-dire que la soi-disant coercition masculine s'effectuerait avec un lance-pierre miniature et la soi-disant posture passive et pacifiste de défense et eh bien tu la pastiches toi-même avec une lance et un bouclier énorme on voit donc bien que médiapolitiquement le combat n'est pas du tout à armes égales. L'homme est systématiquement discrédité dans ses analyses euh, médiatico-sociales et la femme systématiquement accréditée. Il suffit pour, le, il suffit pour, le, pour cela, pour s'en convaincre, de voir le niveau objectif de compétence, de pertinence, d'intelligence et de culture des chroniqueurs euh, cultureaux mondains, féminins et masculins. Voilà. Euh, on pense ce qu'on veut d'Éric Zemmour et on voit autant que l'on désire ses limites et ses biais euh, eh bien, on prend même la meilleure des représentantes de son camp national euh, femme, qui serait Polonie. Eh bien, dans un débat Zemmour-Polonie, Zemmour l'explose. -Polonie, Polonie, euh, Zemmour Ils étaient pour la libération de leur pays qui était occupé. Mais qui n'existait pas. Et qui, euh, qui existait, Natacha, puisque un peuple. La France pardon, qui a fabriqué pardon je, je peux terminer. C'est Eric, Je peux Non, mais ça, la mis se qu quand on plaque des raisonnements. Non, on ne plaque pas, des, raisonn on ne plaque pas des raisonnements. Pas. La place médiatique accordée aux intervenants fait déjà preuve de discrimination positive car si l'on ne jugeait que sur la dialectique, la rhétorique, la pertinence oratoire, euh, l'humour et la culture il n'y aurait que des hommes à la télé hein. donc surnage des polonies et autres car on leur laisse la place et même plus qu'on leur laisse on leur offre la place et on les réclame hein, euh je rappelle à ceux qui ne me suivraient pas l'année dernière que j'ai été approché par un, un parti politique français, petit, mais enfin qui a quand même été candidat aux, aux dernières élections présidentielles, pour attirer les femmes car ça ne les intéresse pas. Hein. Donc les, les places dans les allées du pouvoir et les places dans les médias, hein, places qui sont de toute façon qui appartiennent à des mondes contigus, ne se refusent pas aux femmes. Au contraire, on leur, ouvre, on leur en ouvre grand les portes. Mais euh, apparemment, le nombre de représentantes. Susceptible d'y postuler, euh, est assez faible, hélas. Euh, CF, euh, le débat Ségolène Royal-Sarkozy, hein, on pense ce qu'on veut, encore une fois, des programmes, euh, du logigramme, euh, de la pensée profonde, des soutiens et des réseaux de ces deux protagonistes, mais il y en a quand même un qui, d façon, de façon parfaitement objective, a explosé l'autre en débat. Voilà, je vous laisse deviner qui c'est. On pense ce qu'on veut du programme euh, de la visée à long terme de Macron et de la visée à long terme de Marine Le Pen, il y en a quand même un qui a explosé l'autre en débat. Voilà, donc à un moment, il faut arrêter de mettre toutes ces ici sur le compte d'une sororité ou d'une coercition masculine qui n'existe pas. Il faut mettre les ici au compte des limites de vos représentantes. « Voilà. Elle serait en particulier la cause d'une détresse amoureuse ou sexuelle qu'ils pensent être les seuls à subir. » Alors, euh, oui, alors à ton corps défendant, tu t'approches d'une certaine vérité. La détresse amoureuse, les deux sexes la subissent, car l'amour est le fruit d'un certain nombre de conditions objectives, subjectives et arbitraires, à l'instar du bonheur, que la compétition économique rend de plus en plus contingente. C'est ce que j'appelle dans mon dernier séminaire sur le bonheur la course des souris, la rat race. En revanche, la détresse sexuelle est la pathologie exclusive des hommes. Il n'y a pas de femme occidentale qui ressemble à peu près à une femme en détresse sexuelle, car l'accès à la sexualité des hommes leur est offert. L'inscription à toutes les applications de rencontre leur est offerte, l'entrée dans, dans toutes les boîtes de nuit et les clubs de rencontre leur est offerte, l'inscription aux agences matrimoniales est moins chère, et il suffit qu'elle qu s'apprête un peu et qu'elle s'installe à une terrasse de café pour recevoir les faveurs ou les avances ou les propositions d'un homme. Donc ça, la détresse sexuelle des femmes n'existe pas. On peut reprocher à la grande majorité des hommes une grande naïveté, un certain, euh, une certaine absence de curiosité sur le fonctionnement du corps féminin et finalement la sensation fallacieuse d'avoir atteint le but avant d'avoir donné du plaisir à une femme. Car la, le, le plaisir de l'homme, c'est le relâchement de la femme après la conquête. C'est le, le, le peut-être qui précède, qui suit le non. Quand l'homme a la sensation d'avoir conquis et dépassé et vaincu les résistances, il ne se préoccupe effectivement pas assez de la symbiose, de la connexion sexuelle dont naît le plaisir. Donc si c'est dans ce sens-là que tu, que tu parles de détresse sexuelle, je t'accorde qu'effectivement l'orgasme n'est pas à la portée de toutes pour des raisons qu'on élaborera plus tard, notamment parce qu'en général, elles savent rarement ne le... enfin, savent pas forcément toujours se le donner elles-mêmes et encore moins l'expliquer à l'autre. Mais il n'y a pas de détresse sexuelle au sens où l'accès à la bite des hommes est gratuit. Elles trouveront toujours quelqu'un d'assez désespéré pour coucher avec elles. Euh, oui, c'est parfaitement vrai et ça contredit ton paragraphe précédent. Tu as des problèmes marines de logique interne. Il faut te concentrer ou à défaut te faire relire. Euh, tiens, c'est pas mal, je vais poster ça. Donc on ne sait pas ce que c'est que ça. Hein. Tu as toujours des pronoms, une utilisation assez mystérieuse des pronoms. On imagine, on devine que le ça n'est pas l'objet freudien du ça, du moi et du surmoi. On imagine que le ça est ce qui se cache derrière son écran. C'est-à-dire qu'il projetterait devant ses yeux ce qu'il aurait derrière la tête. C'est pas mal fait ça d'ailleurs. C'est un, un de tes meilleurs dessins, je te félicite. Yes, sir. Thank you. Et que ce qui, le ça derrière l'écran serait une paire de couilles, hein, une paire de burnes poilues avec un, un pénis euh, oblong. C'est peut-être la seule image sur laquelle je te donne 100% raison. Les dick pics sont une infection. Et oui, il faudrait que les mecs arrêtent, mais après tout, ça n'est que l'émanation du, du phénomène de l'exhibitionniste. Hein. Seulement l'exhibitionniste dans la rue est pénalement répréhensible, tandis que celui qui envoie un dick pics à euh, Pro ou je ne sais pas qui sur Instagram ou sur Twitter ne, ne l'est pas, enfin en tout cas ne l'était pas jusqu'à jusqu il y a peu. Donc, euh, ben oui, effectivement, euh, il faudrait réprimer. L'intelligence artificielle en sera sans doute euh, capable à très court terme. Donc je ne m'inquiète pas beaucoup, ça sera le cas à mon avis très bientôt. Mais il faudra réprimer l'envoi d'images pornographiques et de selfies euh, de ces balles non sollicité à l'avenir. Voilà. Je te donne, tu vois, encore une fois, euh, je ne cherche pas systématiquement à aller à ton encontre. Je ne me mets pas systématiquement en porte-à-faux. Quand tu, quand tu soulignes quelque chose d'intéressant, je te rejoins, moi. Thank you Ironie du sort, le terme « incel » a pourtant été inventé par une femme. Donc euh, là, elle nous dessine en, en, en dessous ce qu'elle euh, qu croit, ce qu'elle voit représenté par une femme. D'accord, mais ni masculin ni féminin. C'est ça. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau. Ce qu'elle dessine en dessous, ça, ça ressemble un petit peu à l'ex-Dursule. À vous savez, ce, ce youtubeur journaliste de, de gauche radicale euh, dont la copine est devenue un homme. là. Euh, je voulais justement parler des personnes, dit ce personnage, euh, marginalisées à cause des normes de genre trop rigides. Donc là, on voit toujours le combat de leur vie. Hein, C'est de régler leur euh, leur euh, oedipe personnel, c'est-à-dire qu'ils ont eu une construction affectivo-sexuelle qui n'a pas été un long fleuve tranquille. Cette construction a été émaillée d'accidents de parcours qui les poussent finalement à s'interroger sur la pertinence de leur choix stratégique de poursuivre les hommes ou les femmes. Et euh, de ce questionnement qui devrait être totalement privé à voler fermé euh, avec ses proches, avec un professionnel ou, je ne sais pas, au confessionnal s'ils sont catholiques, eh bien, ça devient un prosélytisme et un projet politique. Donc, parce qu'on doute soi-même, il faudrait faire douter tout le monde. Mais ce mot a été ensuite récupéré et largement détourné de son sens premier. Ces hommes euh, s'en servent pour désigner un célibat subi, qui serait uniquement de la faute des femmes les méchantes. Le, le célibat subi n'est pas uniquement de la faute des femmes, il n'est pas non plus uniquement de la faute des hommes, il est encore une fois consubstantiel de la libéralisation et du fait que l'énergie abondante, la capacité de se déplacer et la capacité de rencontrer, par le truchement d'un appareil électronique, quelqu'un bien plus loin qu'on ne le faisait dans le monde traditionnel, effectivement, mais les hommes en compétition avec des voisins qui en sont beaucoup plus éloignés. Une très belle femme, et eh bien dans le monde traditionnel, euh, un homme était en compétition pour elle, avec euh, euh, 10, 50, 100, 200, au, au pire 500 personnes, qui, étant, qui étaient en gros les 500 autres hommes qu'elle était susceptible de croiser sur le territoire où elle, où elle résidait. Aujourd'hui, une femme qui explose tous les critères de désirabilité, il suffit qu'elle ouvre un compte Instagram, et, elle est, et même si elle habite au fin fond de la Russie sibérienne, elle est en compétition avec des hommes du monde entier qui s'offrent de lui offrir qui un billet d'avion, qui des week-ends, qui une bague, qui une vie en Occident, qui un passeport, qui une carte verte. Donc effectivement, quand on libéralise... Eh bien, euh, l'argent va aller au plus possédant. Hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle la libéralisation sans, sans contrôle. La libéralisation avec intervention étatique faible, c'est-à-dire une infrastructure fluide, sans la superstructure qui régule les transferts de capitaux. Les masculinistes glorifient la virilité. Elle doit être intimement liée avec le fait d'avoir de nombreuses relations hétérosexuelles. Euh, effectivement, les hommes virils ont en moyenne plus de propositions sexuelles, c'est-à-dire savent en créer et en reçoivent plus que les hommes qu'ils sont moins, donc je ne sais pas ce que tu trouves de provocant ou de discutable dans ce constat, Marine Spack. You just spank me? No. Le plus fort, c'est Gaston, donc là on voit un homme qui euh, transpire effectivement tous les codes de la virilité et qui est entouré de jeunes nymphes, ce qui, ce qui est parfaitement représentatif de, de la réalité telle qu'elle est. S'ils ne rentrent pas dans ce moule, ils vont chercher conseil auprès d'une communauté de séduction qui leur apprend par exemple à, à draguer dans la rue. Troisième fois de cet épisode 2, Marine, que je te rejoins à 100%. Thank you. Effectivement, les garçons de par leur logigramme que j'appelle H pur, c'est-à-dire de par leur mode de raisonnement typiquement masculin, vont avoir tendance à sauter une, une, une, une réflexion préalable sur les causes de leur situation à sauter donc cette réflexion, ce qu'on appellerait en, en philosophie la propédotique, c'est-à-dire un enseignement préparatoire qui ferait qu'on rentrerait dans, un, dans une réflexion de type supérieur à laquelle on serait prêt à entendre, ils ne sont pas prêts à entendre cette réflexion sur l'infrastructure et les arrière-plans de leurs conditions sexuelles, ils sautent tout de suite à une solution solution qui doit s'apparenter à une méthode, méthode qui se résumerait par des acronymes et qui se déclinerait en plan avec des exercices et des, un plan d'action qu'en anglais on appelle le bootcamp. C'est un fonctionnement masculin contre lequel j'ai toujours combattu en préférant leur apporter une subtilité, une nuance, une culture, un certain recul et tout un ensemble d'arrière-plans qui, qui ne sollicitaient pas. Et euh, il m'aurait été beaucoup plus simple, effectivement, de vendre, hein, à l'instar de l'ensemble de mes, euh, je vais dire, confrères, bon, peu importe, ne jouons pas sur les mots, euh, d'hommes euh, ayant pignon sur rue, d'hommes écoutés, d'hommes influents sur le sujet, de leur vendre une méthode. Hein, J'aurais fait beaucoup plus d'argent en vendant depuis 12 ans des méthodes de séduction imparables. Euh, je ne l'ai pas fait. Donc, euh, vois-tu par élégance, par tendresse et également par volonté d'être un petit peu optimiste. Je termine ce deuxième épisode sur un accord commun. 2000, voilà, à 2000 pouces levés, nous passons à l'épisode 3, des aventures de Marine.